Chaque jour, les journaux nous révèlent des événements tragiques. Les jeunes semblent perdus dans un monde devenu fou. Et pourtant, une autre jeunesse existe. Je l'ai rencontrée. Il y a 25 ans, je participais au pèlerinage des routiers scouts d'Europe à Vézelay. De ma génération, Beaucoup se sont engagés dans le monde pour le servir, pour donner leur vie, pour l'aimer. Aujourd'hui encore, de nouveaux routiers s'apprêtent à prendre le chemin de la colline éternelle, avec les mêmes rêves, les mêmes aspirations que leurs aînés. Alors j'ai bouclé mon ceinturon, serré mon foulard, pris mon bâton, préparé ma caméra, je pars moi aussi à Vézelay, filmer cette jeunesse qui se construit, loin du bruit et des éclats, une autre jeunesse.